Mm-hmm. il y a sept ans j'ai eu cette chance extraordinaire de faire une formation en communication animale donc euh, j'avais entendu parler de cette technique qui prétendait qu'on pouvait parler avec des animaux comme avec son voisin de palier donc bien sûr j'y croyais pas une seconde je me disais bon le père Noël il y a longtemps qu'on n'y croit plus mais euh, je me suis dit bon bah si jamais il y avait mais même un cent millième de vrai dans ça ça serait bête de passer à côté donc ben bah, voilà j'ai sacrifié 100 dollars je crois parce que c'était une américaine qui passait à Paris qui était une professionnelle donc j'ai appris que c'était une profession aux états unis et elle, elle était communicatrice avec deux spécialités, les chevaux, passionnés de chevaux, et puis les animaux perdus. Comment retrouver votre animal quand il s'est perdu. Donc j'étais à ce stage en n'y croyant pas une seconde, et en plus le pire, c'est qu'après nous avoir expliqué un petit peu, elle nous propose un exercice et elle nous passe la photo d'un chat. Alors moi, je me disais bah, qu'au moins le chat, il serait dans la pièce, tu vois, que déjà que c'est impossible de parler avec un animal, mais au moins qu'il soit devant toi. Et c'est là que j'apprends qu'en fait, c'est son chat et qu'il habite vraiment tout près il est en californie alors là j'étais encore encore plus furieuse c'est vraiment ils nous prennent pour des cons, quoi, tu vois et puis euh, bon ben bah, j'ai fait l'exercice quand même puisqu'on n'avait pas d'autre de proposer et le plus hallucinant c'est que ça a marché dès le premier exercice alors je vais te dire précisément ce qui s'est passé euh, si tu veux elle nous dit euh, c'est votre premier exercice donc vous n'allez pas parler avec l'animal vous, vous vous contentez de le rencontrer sur votre écran visuel intérieur hein, comme on fait de la relaxation tu sais tu on te dis imagine que tu es au bord de la mer donc là c'est que tu rencontres cet animal". Donc, euh, et puis après quelques temps, elle nous a dit bon maintenant l'exercice est fini, donc vous allez dire à l'animal merci d'être venu, euh, euh, au revoir et, et puis à une prochaine fois. Quoi. Et, moi, et vous le regardez partir, elle dit. Donc moi je le regarde partir sur mon écran mental et là qu'est-ce que je vois, stupéfiant, c'est chaque boité. Elle boitait, elle partit, elle s'éloignait en boiton. Donc je dis à la prof, mais euh, est-ce que votre chat a un problème de motricité Et elle me dit oui. Donc là, j'étais liquidée, c'était foutu. Et le deuxième exercice, c'était tout aussi euh, probant, et le troisième aussi, donc euh, ben voilà, je suis devenue accro. Concrètement, la plupart du temps, on fait appel à nous quand il y a un problème avec un animal. Par exemple, récemment, on m'a contactée pour euh, une petite chatte de 2 ans qui, tout d'un coup, s'est mise à faire ses besoins dans la maison, tu vois. Donc, euh, si tu veux, la communication se fait en quatre temps, on va te dire. Tu rencontres l'animal, premièrement. Deuxièmement, tu lui présentes le problème. Alors pas du tout d'une façon culpabilisante, on ne peut pas lui dire « t'embêtes tout le monde, tu fais caca partout », il faut lui dire bah, « écoute, voilà, il se trouve que ta maîtresse m'a dit qu'actuellement, bon, tu fais tes besoins dans la maison ». Donc vous lui présentez le problème. Ensuite, le plus crucial, vous lui demandez comment il voit les choses. Et ça, c'est essentiel. Parce que vous, vous pouvez avoir des tas d'a priori sur pourquoi elle fait ses besoins dans la maison. Par exemple, je ne sais pas, au pire, vous trouvez que la maîtresse n'est pas sympa du tout. Vous vous dites il veut faire embêter, ça, il veut embêter sa maîtresse. Mais... Donc on a des tas d'a priori. Et surtout, il faut laisser tomber tout ça. Et il faut demander à l'animal ses raisons. C'est ça qui est crucial. Dans les, les années 1500 ou 1300, je ne sais pas, Saint-François d'Assise, eh quand il a rencontré le loup, il a fait exactement pareil. Il a d'abord salué le loup et ensuite il lui a dit Ben voilà, il lui a présenté le problème. Écoute, les gens du village de Goubieux sont embêtés parce que, que euh, ils sortent de la ville pour aller aux champs, tu les, tu les bouffes. Donc il lui présente le problème. Et troisièmement, comme nous, surtout, il lui demande Loup, peux-tu m'expliquer pourquoi tu manges les champs et là, le loup lui explique ben, et voilà, il n'y a plus assez de gibier dans la forêt et je crève de faim. Voilà, alors après, quatrième étape, et ça, Saint-François fait exactement la même chose on, en fonction de ce que l'animal a dit, on va se creuser la tête et on va trouver euh, un deal à lui proposer. Alors Saint-François, c'était pas très très sorcier, hein. donc il a dit au loup, écoute, euh, ben voilà, moi je te propose une chose, si je demande aux gens du village de te donner à manger tous les jours, est-ce que dans ce cas-là, tu accepterais d'arrêter de manger Vous voyez, il faut vraiment être très respectueux, il ne faut pas partir de l'idée, bon ben voilà, de toute façon je lui impose le deal, il faut vraiment proposer le deal. Et l'animal a dit, le loup a dit, mais c'est tout à fait ok, euh, je ne demande que ça, moi au contraire. Et du coup, il est rentré dans le village avec le loup, et le loup a vécu encore plusieurs années où il allait de maison en maison, et les gens lui donner à manger. Et à la fin de sa vie, quand il est décédé, ils lui ont construit une statue qu'on peut encore voir à Gubbio. C'est une histoire totalement vraie. Donc, si vous voulez, euh, vous demandez à l'animal bah, pourquoi est-ce que tu fais tes besoins partout, par exemple, et puis il vous explique En fonction de ce qu'il vous dit, bah, vous allez lui proposer quelque chose. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que les animaux sont totalement merveilleux parce que, euh, à la minute où vous avez fini de discuter, l'animal fait déjà sa part du deal. Ça c'est merveilleux, c'est-à-dire qu'ils vous donnent le bénéfice du doute. Ils sont tellement généreux qu'ils se disent que vous allez faire votre part du marché. Parce qu'en général, les deux doivent faire un effort. Bon, par exemple, je prends un exemple, mettons un chien qui aboie trop. Ben, Peut-être que si on demande au chien, il va dire oui, mais j'ai une copine à 20 km, je ne la vois jamais, donc j'essaie de lui parler. Ben, à ce moment-là, par exemple, vous allez dire écoute, voilà, si je demande à ton maître qu'une fois par semaine il t'emmène voir ton ami, est-ce que dans ce cas-là, tu acceptes d'arrêter d'aboyer Eh bien, si le chien est d'accord, à cette minute où vous avez fait le deal il mais ce n'est pas qu'il boit moins, c'est qu'il boit carrément plus. Et alors, heureusement pour les animaux, parce que ce qui se passe malheureusement extrêmement souvent, mais extrêmement souvent, c'est que les humains ne respectent pas leur deal. Et ça, c'est monstrueux, monstrueux, monstrueux. Moi, je trouve ça monstrueux parce qu'on trahit complètement leur confiance. Et donc, dans ce cas-là, ce qui est bien, c'est qu'au bout de trois semaines à peu près, les animaux recommencent le comportement, éventuellement en l'aggravant. Vous voyez, pour bien mettre les points sur les i. Ça, heureusement, parce que je ne supporte pas moi, quand les gens ne font pas leur part. De... Parce que, en fait, ma responsabilité est engagée aussi. Parce que c'est moi qui ai mené la négociation. C'est moi qui ai obtenu l'accord de l'animal. L'animal a accepté d'arrêter le comportement et là, les gens le trahissent. Ma carte de visite, si on peut dire, c'est que j'ai pu, avec cette technique, remettre dans la jungle une orang outan que tous les spécialistes essayaient de remettre dans la jungle depuis 10 ans quand même. Ça faisait 10 ans qu'elle était en cage, en bordure de jungle et que euh, les rangers, les spécialistes comportementalistes animaux, tous les éthologues etc., essayer de la remettre dans la jungle sans succès. Et moi je l'ai remis dans la jungle en un mois, en parlant avec elle. Donc tout le village où ça s'est passé, en Indonésie, euh, même beaucoup parce que... Dans leur tradition c'est normal, hein. les magiciens savent parler avec les animaux. Mais enfin ils n'ont pas l'habitude de voir des Européens faire ça. Et tout le monde l'a vu, quoi. Tout le monde a regardé cet euh, autant retourner dans la jungle. Je t'ai parlé du premier exercice que j'avais fait avec une chatte, et le deuxième exercice, tu vois, tu te rends compte, qu'il y a sept ans, c'était avec une petite chienne de six mois qui avait deux problèmes, enfin, qui présentait deux problèmes à sa maîtresse. Un des deux problèmes était que quand elle était en dans laisse dans la rue, elle la voyait surtout et tout le monde, donc ça gênait sa propriétaire. Le deuxième problème étant qu'elle faisait encore à six mois tous ses besoins dans les maisons. Voilà, donc euh, bah, j'ai commencé par parler avec elle, je crois, au sujet des aboiements. Et donc, euh, je rentre en contact avec elle, je ne sais plus elle avait un nom infernal, je ne sais plus son nom, c'était un petit chien dessus, euh, et elle était dans l'Est. Bon, maintenant que j'avais discuté avec une chatte en Californie, je n'étais plus à sa frère. Hein. Donc, euh, donc euh, elle était dans l'Est, mais en revanche, pendant les stages, on ne discute qu'avec les animaux dont les propriétaires sont là, bien sûr, pour savoir, pour, pour vérifier justement si les infos qu'on reçoit sont euh, possibles, etc. Donc, ma, ma voisine avait cette petite chienne, donc je décide de discuter avec cette petite chienne. Et je lui parle d'abord du fait qu'elle aboie tout le temps dans la rue. Et là... Je reçois l'info, je crois que c'est ça la première info que j'ai reçue, je reçois l'info, euh, maîtresse fait gaffe à, à droite, maîtresse fait gaffe à gauche. Alors je me dis, bon apparemment elle aboie pour prévenir sa maîtresse, donc euh, je vais voir la maîtresse, je lui dis, écoute, voilà, euh, moi j'ai reçu ça, euh, et comme cette maîtresse avait des lunettes qui faisaient un centimètre d'épaisseur, je dis bon peut-être que tu ne vois pas bien, et que du coup la petite s'en est rendue compte et que elle veut t'avertir et à ce moment là la, cette dame répond euh, ah ben c'est extrêmement intéressant parce que euh, ah oui non en fait c'est la deuxième info que j'ai je vais vous raconter la première après elle me dit c'est extrêmement intéressant parce que non non mes lunettes corrige très bien je vois très bien mais en fait ce qui se passe c'est que je suis tout le temps dans la lune et donc en fait je suis prise par surprise partout parce que je suis dans ma tête alors j'ai dit écoute bon faut que tu fasses quelque chose parce que la petite quand même elle a autre chose à faire dans la vie que te protéger donc euh, et du coup elle a parlé à la petite elle lui a dit écoute à partir de Aujourd'hui, je décide d'être vigilante, d'être présente à ce que je fais. Donc, tu n'auras plus besoin de me protéger. Et que vous le croyez ou pas, la petite a arrêté instantanément. C'est-à-dire que quand elle est revenue chez elle dans l'est, la petite ne voyait plus en laisse. Mais la première chose qu'elle m'a dit, la petite, enfin la première info qu'elle m'a fait passer, euh, c'est que sitôt que je lui ai parlé de ce problème d'aboiement, eh bien, j'ai senti une gêne dans ma gorge. Et alors, je me suis dit, mais est-ce qu'elle aurait un problème à la gorge et qu'elle boirait pour se, se dégager la gorge Et du coup, j'ai dit à la maîtresse, ça « Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, voilà, j'ai reçu, euh, ça m'a fait quelque chose dans la gorge comme si euh, elle avait un problème de gorge. » Et là, à ma totale stupéfaction, la maîtresse qui dit « Ah oui, en effet, elle doit avoir un problème de gorge parce qu'elle aboie et puis elle tousse, elle aboie et puis elle tousse. » Et je n'avais pas pensé à vous le préciser. Et ça, c'était le deuxième avec qui je parlais. « Qu'est-ce que tu veux faire C'est foutu. Tu t'aperçois que c'est vrai. » Et, et je suis du coup devenue amie avec la propriétaire de cette chienne. Et ça, c'était il y a 7 ans. Et, et elle a été guérie définitivement et, et instantanément. Donc justement, ce que je voulais dire, c'est comment savoir que tout ça, ça se passe pas uniquement dans notre tête Parce que c'est la question. On peut se dire, oui, c'est moi qui imagine, c'est moi qui projette. Et bien, il y a un critère très simple pour savoir si cette histoire de communication animale, c'est vrai ou pas. C'est est-ce que après que le communicateur ou la communicatrice a parlé avec votre animal, est-ce qu'il a changé de comportement ou pas D'autant que, comme je vous le disais, le changement de comportement est radical. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, tout de suite, et c'est totalement. C'est-à-dire que la petite chienne n'a pas aboyé moins. Elle a carrément arrêté d'aboyer dans la rue. Donc euh, voilà, c'est ça qui fait que moi j'y crois, c'est parce que j'ai vu des animaux changer. Et je connais bien les animaux, j'ai été élevée euh, par des chiens quasiment, et euh, les animaux je connais par cœur, euh, mieux que les gens d'ailleurs. Et un animal ne change pas de comportement comme ça du, du jour au lendemain, euh, de la minute à la minute, et surtout pas totalement, il va évoluer progressivement. Quoi. D'autant que, comme je vous le disais, la communication animale se fait la plupart du temps hors de la présence de l'animal, donc ce n'est pas votre attitude corporelle, par exemple, qui donne un message à l'animal. On conseille, enfin ma professeure en tout cas, conseillait, et je suis tout à fait d'accord avec elle, elle conseillait de ne pas chercher à parler avec ses propres animaux. Pour une, pour une raison très simple, c'est qu'on a des tas d'a priori sur eux déjà, pour le veuille ou non. Hein. Donc c'est beaucoup plus intéressant de demander à quelqu'un d'autre de communiquer avec vos propres animaux et vous-même, vous pouvez communiquer avec les animaux de l'autre personne et faire un échange. Il faut se renseigner, savoir s'il y a un bon communicateur dans ta région, tu vois, et le contacter ou la contacter et lui... Et lui dire quel est le problème en question. Donc, moi, ça m'arrive maintenant fréquemment, les gens m'appellent. Ben encore hier, il y a un monsieur qui m'a appelé en me disant Ben voilà, j'ai un chat qui a tel ou tel problème, est-ce que tu veux bien en parler Et une chose qui va peut-être intéresser certains, c'est que, euh, en fait, les gens me posent toujours la question Mais est-ce qu'on peut utiliser cette technique avec des humains Et en fait, moi, je leur réponds que, que je ne le fais pas, mais il y a des exceptions par exemple une fois il y avait un monsieur âgé de ma famille qui devait prendre une décision très importante et il n'était plus capable de prendre des décisions c'est à dire qu'un jour il disait A le lendemain il disait B et le surlendemain C donc ben, j'ai utilisé la communication pour parler avec lui et ça a été extraordinaire et récemment on m'a demandé de parler avec une petite fille de quatre ans qui a un énorme problème de santé donc je vais essayer comment on fait alors c'est très simple Quand vous faites de la relaxation, vous allez fermer les yeux et l'animateur ou l'animatrice va vous dire, bon par exemple, visualise, représente-toi avec tes yeux intérieurs, visualise que tu es au bord de la mer, qu'il y a des cocotiers à côté de toi, qu'il y a une autre coco qui tombe dessus. Et donc vous, vous allez vous efforcer et généralement on vous dit... Tu mets le son aussi, c'est-à-dire que tu entends les vagues, euh, tu sens l'odeur des, des fleurs euh, de tiaret, par exemple, si tu es en Polynésie. Donc, on vous incite à utiliser vos sens intérieurs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur, on n'a pas seulement la vue, on a tous les sens. C'est-à-dire qu'on a l'odorat, on a l'ouïe, euh, bien sûr, et bizarrement, on a aussi le toucher. Moi, une fois, j'étais en train de parler avec une chatte et elle m'a sauté dans les bras. Je l'ai senti, elle a vraiment sauté dans mes bras. Donc, tu as même le toucher. Donc, c'est très simple. Alors, soit on reçoit l'information par nos sens, soit, il faut dire, on, le, on peut la ressentir dans son corps, comme je te donnais l'exemple avec la petite chienne, ou soit, aussi, c'est très marrant, oui, ça je voudrais te préciser une chose qui est assez amusante, c'est que l'ouïe, c'est-à-dire que soit tu entends l'animal, c'est-à-dire que tu sais que tu l'as entendu à l'intérieur, mais tu l'entends. Hein, tu entends le son, si tu veux. Soit, quelquefois, tu reçois les paroles en direct. C'est-à-dire qu'elles s'imposent à toi, mais tu ne les as pas entendues. Tu comprends Par exemple, Sacha, Laurent Houtan, avec qui je travaillais, à l'époque, je ne les entendais pas. Il faut, à mon avis, s'exercer un peu avant de les entendre, tu vois le premier que j'ai entendu parler, c'était un chat. Alors là, le choc, hein, quand tu les entends parler. Euh... Mais, euh... Mais Sacha, par exemple, elle m'a donné les informations, je les reçus en parole. Ah oui, alors l'esprit le mental est beaucoup plus puissant qu'on ne pense. Par exemple, Sacha n'avait jamais parlé français, le ronautant avec qui j'ai travaillé. Elle habitait en Indonésie, elle a vécu dans une famille chinoise. Donc au plus, elle comprenait l'indonésien et le chinois. Alors moi, j'ai reçu, euh... reçu les infos qu'elle m'a données en français. Donc l'esprit est beaucoup plus large que ce qu'on imagine. En Indonésie, j'avais fait ça en fait en demandant seulement la permission aux rangers. En fait, je leur avais ramené des quantités de sachets instantanés et de café donc <rire> Ça n'avait pas posé de problème, mais le pire, c'est que quand ça a marché, c'est-à-dire quand Laurent Autant a réellement été guéri et qu'elle est retournée dans la jungle, et ben alors là, ça a été l'horreur parce que, en fait, euh, de, les Rangers en général font ce travail parce que ça ne gagne pas, mais on n'a rien à foutre des animaux. Et dans la bande, il y en avait un qui aimait vraiment les animaux, et celui-là a fait une crise de jalousie euh, monstrueuse quand j'ai remis Laurent Autant dans la jungle, et du coup, il est allé alerter les autorités en disant que je, je permettais de travailler sans permis et sans la à côté de moi et du coup après c'est dommage parce que je voulais travailler avec une autre orang qui avait un problème de comportement parce que elle son truc c'est d'attaquer les gens donc c'est très dangereux pour le tourisme parce qu'évidemment ça la fout mal quand il y a des, des étrangers qui se mettent à mettre sur internet qui se sont fait agresser par une orang j'ai travaillé avec elle mais j'aurais préféré pouvoir continuer à fréquenter le parc quoi Bon, maintenant, si je veux recommencer à travailler dans le parc euh, national, il faut que je demande des autorisations, il faut que je paye un gardien pour être à mes côtés, donc euh, je laisse tomber. J'ai quand même discuté avec celle qui avaient le problème d'agression, et d'ailleurs, ça va beaucoup mieux, il n'y a plus de problème maintenant. Ce que j'aurais ajouté, c'est euh, respect. Respectez-les, mais respectez-les Ils méritent cent mille fois le respect, largement autant que vous. Respectez-les Moi, quand je vois des gens dans la rue avec leurs chiens, ça me déchire. Quand je les vois en train de hurler sur le chien, en train de le, de le pousser sur le côté, euh, en train de lui gueuler dessus, euh, et, ou en train simplement de, de, de, de ne pas voir leurs besoins et de ne pas reconnaître la légitimité de leurs besoins, ça me déchire, ça me déchire. Donc respect. Le Chou c'est un magazine trimestriel numérique et une chaîne TV-internet abordant des thèmes liés à l'alimentation vivante, la santé, l'éducation, l'agriculture, les énergies alternatives et tout ce qui concerne la vie, la nature et l'homme. Des e de recettes crues sont à télécharger sur le site internet du Chou Brave. Le nouveau livre papier de 59 recettes, recettes crues pour tous les goûts, se commande également sur le site. Retrouvez-nous en ligne et dans les salons ou congrès auxquels nous participons. A très vite